Pour la parole de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci, infiniment merci, Seigneur, pour un autre dimanche que tu nous as donné par ta parole. Dieu glorifié, il y a beaucoup. Ils sont morts, Seigneur des gloires dans les hôpitaux. Ils ont eu des accidents graves, Seigneur des gloires, dans la même semaine que nous étions. Mais qui' fait grâce, Seigneur des gloires, de voir encore mon frère, de voir encore ma soeur. Seigneur des gloires, cet après-midi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, un culte agréable. Un culte, Seigneur de gloire, qui vient de nos cœurs. Et toi, éternel Dieu, Seigneur, tu vas agréer auprès de toi. Voilà pourquoi nous prions par les noms puissants de Jésus. Que ce moment que nous voulons écouter ta parole, que ce soit un moment par lequel, Seigneur, tu vas restaurer des cœurs, tu vas consoler des cœurs et tu vas bénir des vies. Père, je prie par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur, que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Louvre ma envie, tes mon distraction, votre pensée, Père éternel. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Oh, non, je, je prie par le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Laisse que le seul nom de Jésus soit élevé et glorifié dans ses lieux, car tu es dans ses Papa. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu Saint. Nous bénissons, Seigneur, ces moments éternel Dieu Saint. Et utilise puissamment ton serviteurs que tu as choisi. nous bénir nous te disons merci car tu es Dieu. au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ et nous disons Amen, Amen. Alléluia. Euh, et, euh, sans plus parler je t'invite s'il vous plaît avec tout les respect lève-toi toi qui en croissait assise si tu es capable de lève-toi quand j'appelle la clame qu'on a dit du là Amen. Amen. Amen. Il est vivant. Il vous est vous êtes êtes Il est vivant. Les Jésus, des Il est vivant. ressuscité. Qui Jésus. Qui Jésus. Qui Jésus. Qui, Qui? Jésus. Qui? Oui. Qui? Jésus. Jésus, Republic, ben aller aller Que nous la de Dieu. Alléluia. Amen. Je Nous restons debout. Le culte d'aujourd'hui déjà déroulé pendant heures Avait déjà commencé pendant les 3 heures. Nous sommes venus uniquement pour faire ce qui doit se faire. Nous tous. Nous étions dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Donc j'avais emmené l'église dans la présence de Dieu. Je sais que tu as venu aujourd'hui. C'est une journée de bénédiction pour toi. La bénédiction. Ça ne sera pas seulement pour toi. Est-ce que tu puisses l'apporter pour la personne qui reste à la maison? Le dimanche prochain. Il que cette personne puisse venir partager cela avec nous. Alors aujourd'hui Dieu a mis quelque chose en moi. Et c'est cette chose-là que je vais partager avec vous, le peuple de Dieu. Est-ce que le frère amigo, il est là Oui. Frère amigo, pardon, Yaka. Frère amigo, pardon, est-ce que vous pouvez venir Frère Amigo, il va nous emmener dans l'adoration. Avec une seule chanson. Parce que c'est cette chanson qui va nous emmener dans la présence de Dieu. Une seule chanson, frère Amigo. Alléluia. J'ai dit le culte de déjà Avait déjà commencé. Alléluia. Amen. À partir de 3 heures du matin. Quand Dieu, il est descendu Quand Dieu envoie ses anges Pour venir visiter la planète Terre, Commencer à bénir ses enfants à tous qui avaient demandé par la foi Nous tous Nous étions dans la présence de Dieu Malgré que tu dormais Il y a des gens qui étaient en train de prier Mais je sais que toi qui étais en train de dormir, Qui es arrivé aujourd'hui Tu dois savoir que nous qui étions en train de prier à ce moment-là, nous t'avons amené devant la Dieu. Frère Amigo, je vous laisse le micro. Amen, l'Église. Amen. Amen. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Amen. Et moi, ça me va droit au cœur. Parce que des fois, on est comme des euh, prophètes Jonas, en fait. Amen. Et on a l'envie d'abandonner, mais Dieu nous appelle quand même. Amen. Et c'est un moment très surprenant pour moi. Attaque en famille et je quand même adoré mon merci à mes za ngakpeninanga foeto suma kondimanananga o sana tangubulemweye yakana ngu yanayo yesu kolo nyoso isika kamba yesu oya mi pepe miko Ya Yesu ya no la Tango koba nga <Sessing> eye Ya kanangu <Sessing> ya nayo Yesu Bisi kanyoso Kamba kanga ikolo Amen l'église. Amen. Amen. Amen. Nous acclamons pour Dieu. Nous Dieu. nous au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Alléluia. Amen. Je dire, depuis qu'on a commencé nos prédications, a senti changement n'appartenaire naie. Qui a senti le changement avec son partenaire? Est-ce Est-ce que tu peux lever la main? de pour Tu as regardé ton frère, tu as rigolé, pourquoi? Alléluia. Amen. Nan a senti moi changement quand même n'appartenaire naie. Qui a senti un changement avec son partenaire? Vous voyez la et prédication, la si tu vois que la prédication a apporté un plus dans ton couple ou dans ta relation. Ou toi-même, si tu n'es pas marié avec tes collègues ou encore tes amis en dehors. Donc rien. Donc rien. Donc toutes ces prédications n'ont apporté rien dans, nos, dans vos vies. Sœur, il n'arrête pas de regarder le frère, pourquoi Amen Sœur, elle a quelque chose Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder le frère Le frère aussi, il ne veut pas regarder, il fait semblant Il regarde à travers le coin de l'œil Il comprend que sa femme le regarde vraiment Oh, okay. Alléluia. Amen. <rire> Le frère, il a regardé à son tour. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Moi, je sais que je ne travaille pas en vain. Puisque les enfants de Dieu, ils n'ont pas l'habitude de parler devant les gens. Ils sont très forts en parlant dehors. Alléluia. Que Dieu vous bénisse on avait commencé notre thème nous parlons de l'unité dans l'église bien aimé dans le Seigneur si tu ne reçois rien laisse moi te dire ce thème est très important puisque la Bible nous dit Dieu lorsqu'il avait créé Adam il avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul donc dans le monde que nous vivons que l'on veuille ou non que l'on ou non, tu auras toujours besoin de quelqu'un. La personne dont tu auras besoin, ce n'est pas un saint. C'est une personne comme toi. C'est une personne avec des faiblesses. C'est une personne avec ses positions. cest à que ses positions ne peuvent pas te plaire constamment. Vu que tu vis dans la planète Terre, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, tu dois savoir que tu auras toujours besoin de quelqu'un. Lorsque tu auras besoin de quelqu'un na que, Pardon tu dois être sûr dans ton chemin Tu auras toujours besoin de quelqu'un Alléluia. Amen. Dans ta vie Tu auras toujours besoin de quelqu'un Tu dois le savoir Qu Il y a des gens Qui sont très difficiles De supporter Mais nous étant chrétiens Dans l'église de Dieu Nous sommes dans l'obligation Nous sommes dans l'obligation Nous sommes dans l'obligation de, de supporter, pas soit caractère. Peu importe en le caractère de quelqu'un. Amen. Puisque tu es ami pour nous. sommes appelés pour nous cela. Dis-moi, amen. Amen. Amen. amen. amen. Je amen. ne nous pas. Amen. Que Dieu te bénisse. La foi passée. La foi passée. qui nous avons dit le peuple qui faisait le tour de Babel, ils avaient pris le temps de se préparer. Alléluia. Amen. Et l'eau comme côté. Il n'y avait aucune chose. Il n'y a aucune chose qui est dans ta vision, dans ton passé Ne peuvent se faire. Si tu ne prends pas le temps de préparer cela Toute chose que tu veux faire Si tu veux réussir Tu dois prendre le temps de préparation Amen Dans la préparation Tout ne sera pas facile Tu dois le savoir Tu dois passer des moments difficiles Mais tu ne dois pas abandonner Tout ce qui est ta pensée. Tu dois confronter tous les obstacles qui vont, se présenter, qui vont se présenter dans ton chemin afin que, que ta vision puisse s'accomplir. Est-ce que nous sommes là Est-ce que, est que, est que nous sommes là Cela est très important. Si toi tu penses que tout y est bien, tu vas commencer cela avec facilité pour que tu puisses finir cela avec facilité également. Non. Tu dois savoir Que chaque pensée qui est bonne Toute chose qui est bonne Toute vision qui est bonne Dans ton chemin Tu dois, tu dois confronter des obstacles Mais toi, tu dois chercher à passer outre ces obstacles Il n'y a aucune chose dans la vie que, Qui doit te stopper Puisque tu es capable Avec Dieu Tu es capable De réussir Puisque nous sommes une race de vainqueurs en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Mmh. Ah. Mais écoute-moi, cela est très important que tu puisses apporter cet esprit de supporter. Est-ce <rire> est que nous sommes là Quand ils avaient commencé à tailler leurs briques ils avaient taillé tout au même niveau pour que cela ne puisse pas les compliquer au moment de la construction pendant qu'ils étaient en train de construire pour que cette maison puisse aller de l'avant ce peuple ils n'avaient pas de matériel pour qu'ils puissent leur aider à avancer dans leur travail puisque dans le monde moderne nous avons toutes sortes de matériel pour faciliter les constructeurs. Qui peut faciliter les personnes qui construisent. Et faciliter qu'on met matière les uns assez et qu'on a quand même la. Pour leur faciliter de transporter les matériaux qui la se trouvent en bas d'aller jusqu'au dixième niveau. Ils ont des, des machines qui leur permettent. Dans cette génération, ils ont des machines. Mais dans cette génération-là, ils n'avaient pas de machines Il n'y avait pas de coups. Ils n'avaient pas d'instrument qui pouvait leur permettre de construire quelque chose de grand qui était dans leur vision. Mais comme ils avaient la capacité l'intelligence, avec la sagesse que Dieu d'Israël leur avait donné une personne. Une personne peut apporter quelque chose d'impossible. De faire de cela possible. Cela est possible. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur prière. Écoute-moi bien. Que personne ne peut se stopper dans le terre Le Dieu d'Israël. Il t'a fait instoppable. Alléluia. Amen. Tu es capable. Tu es capable. Avec Dieu. Situation de, sont difficile de passer toutes les, les situations difficiles que, que tu vas rencontrer il n'y a nous. aucune chose qui va tenir. Christ, Christ nous. en nous c'est l'expérience de la gloire mmh. quand ils ont fait leur brique, écoute moi c'est très important il faut cela nous demande il faut la supporter, frère, que là. je dois supporter mon il faut frère la supporter je dois la supporter mort. ma soeur soit quel que soit son caractère on a beau y a pour les Dieu. bienfaits de l'église de Dieu, on a beau y a pour de les Dieu. bienfaits de l'église de Et Dieu, on est à je tant suis dans l'obligation en tant que Christ qui porte la marque je de suis la vie de, de supporter mon frère dans, dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes là Est-ce que vous me suivez dans cette introduction Est-ce que vous me suivez Alléluia. Amen. Amen Je suis obligé à tant que chrétien De supporter le toutes sortes de caractères Pour que je puisse garder cette unité dans l'église Parce que cela est très important Amen, Amen. La fois passée j'avais dit une chose dans nos travaux il y a des personnes qui ont des caractères très difficiles mais on arrive à les supporter jamais on a abandonné le travail à cause du caractère de nos, corps, de nos collègues et Et à combien à plus forte raison les enfants de Dieu on arrive à abandonner l'assemblée des saints tu donnes la raison j'abandonne pour telle personne Dieu ne te donne Jamais résumé. Alléluia. Amen. Si dans l'église, si on commence à donner des salaires, à... et même si je te mets mal à l'aise, je suis sûr que tu vas même ramener les enfants des voisins. Pourquoi Parce que tu vas, tu vas calculer par tête. tête, il y aura des salaires. Alléluia. Amen. Tu vas prendre même les enfants, des voisins. Tu vas prendre même les musulmans, tu vas les emmener à l'église. Amen. Tu vas ramener même leurs Pourquoi enfants. Pourquoi? Pourquoi? Si par terre, on nous dit qu'on va nous donner 10 euros, tu sais que si tu ramènes 10 personnes, ça sera sans. Mais tu dois savoir, il y a une chose qui est importante. Toi, tu penses que tu es là pour rien. Mais Dieu de le Dieu. temps que toi tu es as assise sur le cette chaise, toi, tu as abandonné ta maison, tu as pris le risque de venir ici. Dieu te paiera au-dessus de matériel. Est-ce que vous me suivez Frère, frère, frère, frère, frère, frère, frère, frère, frère sœur. J'aimerais très témoigner la grandeur de Dieu, dans, Dieu. dans ce que Dieu a fait dans ma vie jours, on Un jour je témoignerai Parfois je venais à l'église Je suis un mort vivant. vivant Tu ne pouvais pas Mais le savoir Israël, Mais Dieu d'Israël Que moi je donnais à ma confiance C'est un Dieu Qui travaille jusqu'à aujourd'hui Amen Frère, tu peux te réveiller avec une bonne santé tout, tout peut bouger en un instant Amen En un instant Tu sens que tu es en forme Je suis en je me étais bien Un matin, un matin Tu vois d'un coup Que tu n'es plus toi-même Tu commences à voir la mort revenir est-ce que vous, est que vous, vous me suivez Les gens qui sont dans les hôpitaux les maintenant Je me, me dépasse sans rire, rien Ils avaient aussi une bonne santé Ils étaient aussi forts mais, mais il y a un matin Ils se sont réveillés Tout, a changé. A, changé. Tout, Tout a, changé. a changé Tout a changé Mais j'aimerais te dire une chose Que le Dieu Il peut, peut venir te visiter Peut-être avec peut une prière de pasteur Seulement en le temps que tu es là Absence ton absence Touche à Dieu Peut-être que ça touche pas, pasteur Mais lorsque toi, tu n'es pas, pas là Dieu est dérangé Mais lorsque toi, tu es Dieu là Dieu sait Que pa ta part est là Vous savez, les personnes qui avaient, qui avaient fait les briques construire. Pour construire brique. Pour construire chaque brique pour que cela puisse avancer. Pour que le travail puisse avancer. Pour que la maison puisse commencer à avancer. Cela demandait que chaque brique. Que chaque brique puisse supporter la charge de chaque donne Qu'une autre brique. Qu'elle puisse supporter la charge d'une autre brique. Pendant que chaque brique supportait le charge de chacun, le travail aussi passe à avancer. Alléluia. Amen. Si nous savons que nous sommes le corps de Christ, si nous voulons avancer, nous devons nous supporter les uns et les autres. Que Dieu nous bénisse Si tu comprends cette chose Si tu as compris cette chose J'aimerais te dire une chose Tu vas éviter énormément de choses Même si dans ton couple Ton homme ou encore ta femme Ce n'est pas un ange C'est un être humain Mais la chose qui est importante Que faiblesses Que ces faiblesses Ne puissent pas être un problème pour toi Faiblesse, y a, que ces faiblesses y a moi situé à Mubalina, de la femme ou encore de ton homme, et cela doit être un escalier remonter, que tu puisses remonter pour, nos pour que tu puisses avoir de l'expérience. Est-ce que, est que vous m'écoutez Est-ce que vous autres? me comprenez Est-ce que, est que nous sommes ensemble en Que Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, sœur, so si tu comprends cette chose, si tu ne comprends pas cette chose, tu seras toujours en train d'amener des messages de condamnation à propos de ton frère. À chaque fois, tu vas commencer à amener des discussions inutiles dans ton foyer. Tu dois chercher à connaître le caractère de la personne avec qui tu vis. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que ça, il aime, l'autre, il aime. pas. Tu dois savoir ses erreurs et les supporter. Tu dois savoir comment est-ce que tu dois corriger cela afin que demain, vous pouvez réussir. Nous sommes toujours dans l'unité dans l'église. Pasteur Guilain, que Dieu vous bénisse. Parce que Pasteur avait compris que je n'avais pas fini mon message. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, vous devez continuer Que Dieu vous bénisse Je vais vous dire une chose Lorsque je regarde, pasteur nanga. J'ai fait cette chose entre moi et Dieu Je crois que je l'avais déjà dit à l'église Chaque jour que Dieu me gardera sur ces terres chaque jour que Dieu me permettra d'être dans ce, dans ce pays qui est la France. Quelles que soient mes faiblesses Quelles que soient les faiblesses De pasteur Guy Au grand jamais, au grand jamais Je pourrais abandonner cet ensemble C'est une chose que j'ai dit à Dieu Au grand jamais Même si vous tous vous partez Nous resterons à deux Dans cette église Je n'abandonnerai pas cette église Aucun jamais aucun jamais. Que cela arrive la nuit ensemble la journée Dans cet endroit moi, sur ma place, je même si pasteur Gilan me de chasse, de je ne partirai de pas de je de resterai de ici de même s'il m'enlève dans de ce de lieu j'irai m'asseoir là-bas j'irai m'asseoir derrière de et de je de ne bougerai de pas de alléluia. alléluia pourquoi parce que je sais que Dieu qui m'a appelé, je l'ai trouvé ici je l'ai vu ici alors si je, alors je laisse ici j'irai où est-ce que, est que vous me suivez C'est pour cela que l'église est très importante. De là, des fois, on a des soucis avec Pasteur Guillaume. Il, il sait il me protège. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il m'aime. Ah, il me supporte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le Alléluia. Amen. temps que je suis resté avec Pasteur Guillain, ce n'était pas quelqu'un qui aimait. Mais si on a peine à qui était désordonné Si aussi moi j'étais quelqu'un les... qui il n'allait pas me donner la chair. Il a confiance en moi. Moi aussi je lui ai donné ma confiance. J'ai dit une chose. Je ne le trahirai pas. Je ne lui blesserai pas. Je vais l'encourager. Qui doit savoir dans son chemin. Même s'il rencontre de mauvais serviteurs, mais moi, moi je serai toujours bien. Qui doit toujours témoigner le bien de moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui j'aimerais dire quelque chose Comment conserver l'unité dans l'église De quelle manière nous pouvons conserver l'unité dans l'église J'aimerais faire un effort de finir à 30 Nous, nous nos bibles que Dieu d'Israël Israël puisse bénir l'église de Dieu. Nous acclamons pour la gloire Amen. de Dieu. Amen. Dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Dans le chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 1er jusqu'à 3. Je vous encourage donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, mmh. à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, mmh. Parlez bien de la paix. Hallelujah. Il y a un seul corps mm. et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule expérience, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, Super. un seul Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dans ce verset, dans ce verset, j'ai souligné quatre points. quatre points. Dans ces quatre points, dans la partie A, dans le A, On nous parle d'humilité. Dans, dans la partie B, on nous parle douceur, On nous parle de douceur. Dans la partie C, la partie C on patience. On parle de la patience. D, et la partie D. Supporter les uns les autres. De nous supporter les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vois que votre Amen ah. est trop froid. Alléluia. Amen. Amen c'est comme si les choses que je suis en train de dire vous dérangent alors ce sont des choses qui doivent comment vous accorder l'intelligence des choses qui vont vous montrer comment réussir dans cette planète et frères, frères et sœurs. j'aimerais te dire il y a certaines choses on ne va pas les avoir dans la prière Dieu a créé le monde il n'a pas prié Dieu a créé le monde avec la sagesse il y a de ces choses pour que tu puisses réussir. Cela ne demande pas la prière. Cela demande la sagesse. Cela est très important. La prière, accompagne. la prière va t'accompagner afin que dans tous ces obstacles que tu puisses réussir. Est-ce que, est que nous sommes là est Cela est très important Je, vous, je disais ceci Zamba Israël, Le Dieu d'Israël Il a vu l'unité De gens de ça hommes. La tour de Babel. Ils sont en train de faire le tour de Babel Quand, Quand Dieu est arrivé il, il a regardé Il a dit cela est impossible On doit stopper oui, ces gens la même pensée. Parce qu'ils ont la même pensée la même langage. Ils ont le même langage la Avec l'unité dans ils ont fait Et ça, pas si. Cela est difficile Et ça, impossible. Cela est impossible on a stopper, Pour pardon. que nous puissions les stopper Zamba, le Dieu a dit si, faut, toi, Maintenant on doit descendre Tout ça, la ligne. Nous allons descendre pour faire quoi confondre langage, la Nous allons confondre leur langage Alléluia Amen chacun commença à parler à sa propre langue et c'est à partir de ce moment là qu'il ne pouvait plus continuer la vision on va t'envoyer chercher la brique toi tu quittes le dixième toi tu as entendu qu'on t'a demandé de l'eau il n'y avait pas d'ascenseur. Avec cette difficultés, tu montes avec l'eau jusqu'au dixième. Tu arrives là-bas, le maçon te dit « Je ne t'avais pas demandé de l'eau. » Tu m'avais demandé quoi Je t'avais demandé une brique. Lui, il n'a pas entendu brique. Il a entendu… Euh, le... Il est parti chercher le… Lorsqu'il arrive avec ce, ce matériel en il regarde la distance avec cette difficulté dans laquelle il est monté tu dis que non ce n'est pas de l'eau mais il avait entendu de l'eau et tu lui demandes il va chercher un autre matériel il arrive avec il arrive avec ce, ce matériel tu dis non je ne t'avais pas demandé ce matériel je t'avais demandé une brique avec cette ce, ce, ce, ce colères il voit que tu commences à le déranger mais toi, tu m'as demandé ce matériel. J'arrive avec ce matériel, tu me dis que ce n'est pas ça. Il, va, il me le frappe avec ce matériel. Amen. Alléluia. Amen. Il va prendre le seau. Il va le, le renverser dessus. Et là, le désordre arrive. Il y a d'autres personnes, c'est la même chose. Et le trouble arrive. Et cela a fait que le travail s'est arrêté. C'est une arme que le diable utilise dans l'église de Dieu. C'est une arme que le diable utilise dans les couples. Il sait que si nous sommes ensemble dans notre couple, dans notre foyer, nous serons une famille bénie dans la société. Est-ce que vous me suivez C'est pour cela le diable Il va prendre un instrument de division Dieu. Dans l'église de, de Dieu Mais ben écoute-moi j'avais parlé de l'histoire des abeilles. C'est une stratégie qui est très importante. Chaque nation dans ce monde qui est plus développée. Si tu es quelqu'un qui fait des études, de regarder les stratégies, tu vas comprendre que chaque nation système ils évoluent dans, avec quel système je ne veux pas tout citer je veux m'arrêter seulement avec les abeilles pour que nous puissions aller dans la profondeur de la chose dont je veux vous parler vous voyez les chinois lorsqu'ils arrivent dans un pays une fois qu'ils commencent leur commerce ils savent que comme je suis seul on ne va pas me voir on ne va pas vraiment me regarder et qu'est-ce que cette personne va faire il va appeler ses amis Alléluia. Amen. Tous ensemble, ils vont prendre un quartier encore une ville. Et cette ville va être remplie de leur établissement. Cela va faire qu'ils vont se faire remarquer par le peuple ou encore les habitants de cette ville. Là, on dira que c'est un marché des Chinois. On dira, non, ce n'est pas leur marché. Ils sont venus, mais mais, avec leur stratégie, ils ne veulent pas être éparpillés. Ils ne veulent pas être éparpillés. Sinon, vous n'allez pas le remarquer. Alors, ils vont arriver à se regrouper. Ils se regrouper, ils font leur marché. Vous tous, vous allez savoir qu'on va aller là-bas. Parce que les Chinois vendent là-bas Parce que là-bas Tout ce que tu vas chercher Tu vas le trouver Dans ce moment-là Toi qui es isolé à bas Même article que les Chinois vendent Tu n'auras plus de clients Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me suivez C'est très important C'est une stratégie qui leur appartient Le Chinois Il travaille en groupe comme les abeilles, comme ils font leur miel. Équipe, ils font cela en équipe. Mais nous, Mais les nous, noirs, nous les noirs, avec la communauté sur surtout la planète. Je dis dans chaque communauté dans la, dans la planète terre Nous qui avons laissé nos pays Nous, nous sommes arrivés, nous sommes arrivés dans, dans des pays étrangers Pour chercher nous nous Si nous tu vas La communauté qui est plus divisée Même si dans les églises dans les sociétés, Même dans la société Même dans les marchés Tu trouveras que ça sera la communauté noire Tu cherches la pauvreté Tu trouveras cela dans la communauté noire Est-ce que vous me suivez Alléluia Yeah. Amen. Là et Cela est dû à quoi Il yeah, y à la division. Nous ne savons pas nous rassembler. Nous nous, nous, nous rassembler est très difficile. Amen. Alors notre bénédiction se trouve dans l'unité. C'est pour cela que nous voyons dans la communauté, dans nos ensemblés. Quand je parle de communauté, je parle de la communauté noire dans toute la planète. On va commencer à se rassembler demain, demain, il n'y a rien qui va se passer. Rien de spécial. On va commencer à se diviser petit à petit. Pendant qu'on se divise petit à petit, on est en train de se faiblir. Alléluia. Amen. Tu marches dans toutes les communautés. Tu vas trouver que c'est les noirs qui sont arrivés en premier. Mais l'objet. Mais demain, il y aura un autre peuple qui va arriver. Le noir, il va devenir le travailleur de ce peuple. Le, le peuple qui est arrivé qui après, est après, ils sont arrivés vite comme eux. Les... Mais ils, ils ont reçu la richesse dans le même endroit. Pourquoi, Pourquoi Parce que ce peuple qui est arrivé est après, unis. ils étaient unis. Est-ce que vous me suivez L'unité unité est, est un secret De la force vouloir ou pas, Que tu le fais ou pas uni, Si tu es uni so, Tu iras de l'avant so, Tu iras de l'avant so, Tu iras de l'avant so, so, frère, frère, frère, La chose que je te dis est, est très importante même, même dans ton couple Apporte l'esprit de transparence, de transparence. Cela c'est une assurance Cela C'est une assurance Yahuisa de l'amour. Cela c'est une, une assurance. De l'unité. De conserver. conserver. L'unité dans l'église. Cela mm. est très important. Cela est très important. Je voudrais vous dire une chose. Vous voyez le jeu de football. Le sport, le sport qui détient tout le monde. C'est le un, un sport. Selon faux histoire. Selon l'histoire qui est fausse. On nous dira que c'est l'invention des Anglais. Mais non, Mais non, ce n'est pas l'invention des Anglais. Alléluia. Amen. Les Anglais, quand ils sont partis coloniser, les Indiens rouges, les Mayas, les, Mayas, les Indiens, je ne parle pas des Indiens de l'Inde, les Indiens rouges ils sont en Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. À l'Amérique du, du Nord, à l'Amérique du, Amérique du, bien du bien Sud, c'est la terre des Indiens. Alléluia. Amen. Pendant que chaque continent chaque continent, ils avaient leur modèle de louer Dieu selon eux. Il y a certains qui avaient le Dieu de soleil, le Dieu de montage, les dieux de la lune. Alors eux, ils avaient vu que dans toutes ces nations, il y avait diverses dieux. Ils voulaient se concentrer en un seul dieu alors il y avait un moyen d'enseigner ce peuple selon les baptiseurs de ce pays cela c'est une vraie histoire ils avaient fait une boule alléluia est ce que vous est ce que vous me suivez pourquoi peuple oyo pour apporter ce peuple. Dans une même vision de Dieu, tu ne seras pas là à regarder les autres. Le qu'il regarde un seul. dieu Et le moyen d'enseigner ce et peuple. Cela demande à ce qu'il fasse un jeu et ce jeu-là, c'était le football. C'est non l'inspiration des fondateurs de ce peuple. Alors, qui est. Boule à la football, Quand ils avaient fait l'espèce de boule pour euh, le football, camp. ils avaient divisé le camp en deux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pendant que Alors, pendant qu'ils jouaient avec euh, cette balle, ils avaient 11 dans chaque équipe. Pendant que dans chaque équipe. Dans chaque équipe. Pendant qu'ils jouaient avec cette balle. Ce balle. Donc, peuple n'y a donc tout le peuple qui le regardait, les femmes ou encore les hommes, ils étaient en train de le supporter. Alléluia. Amen. Mais ceux qui pas, Mais si ce bal-là rentre dans le poteau, alors eux criaient wow. C'est un signe d'honneur. Alléluia. Amen. Tous ensemble. Oh, la Qui regardait ce, ce jeu? Leurs yeux ne se sont pas fixés aux joueurs. moi et leurs yeux étaient fixés à cette espèce de boule jouer, avec les joueurs les hommes si tu n'as pas de balle tu n'as pas d'importance mais si tu touches ce ballon vous eux tous ils vont commencer à te regarder est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez Donc dans le monde d'aujourd'hui remarque, remarque tu dois remarquer cette chose si tu regardes le foot à la télé Caméra, le caméra Il suit il plus le mouvement de la personne qui détient le ballon Si le ballon rentre dans le poteau Tu vas voir tout le stade va se mettre à crier Est-ce que vous me suivez Alors quand ils ont fini leur, euh, leur jeu Leur leader Leur Alors, leader, leader il va dire, ça c'est un message divin. Alléluia. Amen. Le symbole de ce ballon. Il va leur dire, cela démontre que nous avons seulement un seul Dieu que nous devons adorer. Pendant que le, le foot se joue, avec les supporters, avec les joueurs, ils sont tous derrière ce ballon. Donc chaque personne est devenue esclave de suivre ce ballon. Si le ballon va de cet endroit nous tous nous allons de l'autre côté si le ballon va gauche, nous allons tous de ce côté si toi tu rentres dans le poteau les gens ils ne vont pas faire attention mais si seulement le ballon rentre dans le poteau alors toute la population va crier. ils vont dire à ce peuple écoutez nous très bien à partir d'aujourd'hui nous ne serons plus derrière un humain nous allons prier un seul Dieu Alléluia. Amen. Donc ensemble, nous allons prier un seul so Dieu. si ce Dieu là, il va à gauche, si nous gauche. irons à gauche. Si il va à droite. droite, nous irons à droite. C'était une manière. De un peuple Maya. d'enseigner de leur à population. qu'il faut, qu qu faut servir un seul Dieu. Est-ce que, Est que vous me suivez? Vous en en Amen alors nous tous si le ballon va à gauche nous allons à gauche si le ballon va à droite nous allons à droite donc cela se trouve dans l'unité nous voyons dans l'équipe de football dans cette génération c'est un club les joueurs les joueurs nous devons comprendre cette chose il joue en équipe. En, ensemble. Le joueur, lui, tout seul. Le joueur lui tout seul. Jamais. Jamais. Il pourra, il pourra devenir meilleur avec ses propres efforts. Si tu vois un joueur briller, c'est l'œuvre de toute une équipe. L'équipe, équipe, l'équipe dans l'unité, cela fait que cette joueur, ce joueur va briller. L'équipe équipe, dans l'unité, cela fait qu'il serve ce, ce joueur afin qu'il puisse Donc, marquer. Donc le jeu de foot, ça, ce n'est pas un jeu d'individualité. Est-ce que nous sommes et là, là? C'est un jeu d'équipe. Quand une personne marque... Le reste de joueurs qui sont avec eux Qui sont en train de porter la même couleur, la même couleur de maillot Ils vont tous s'enlacer Ils sont contents Pourquoi Parce qu'ils savent Le but n'appartient pas seulement à ce joueur C'est un but qui appartient à toute une équipe La réussite de, de, de toi frère et sœurs réussite frères et C'est aussi pour le bienfait de l'église si nous gardons l'unité la bénédiction de cette église de part peut-être de toi est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me suivez Peut-être que si toi tu as triomphé Dans toute chose que tu fais Ne vois pas seulement toi Peut-être qu'il y a un frère dans cette église Peut-être qu'il y a une soeur dans cette église Qui prie pour toi Alors toi quand tu montes en haut N'oublie pas ce qui reste Est-ce que vous me suivez Alléluia. Amen dans l'église La chose qui est très importante L'humilité L'humilité. Humilité. Dans le mariage et là, très important. La chose qui est très importante L'humilité Tu veux réussir Dans ton mariage la Dans, ton Dans ton foyer Dans ton couple Dans l'église Tu dois aimer être humble, humble. Et là, Amen Cela est très important C'est une qualité des Frères enfants de Dieu Frères et sœurs si tu es quelqu'un du dame Écoute-moi Tu vas éviter le diable dans la, avec la facilité Est-ce que vous m'écoutez Il y a certaines personnes Il y a certaines personnes Peut-être que eux C'est un instrument Que le diable A pris à utiliser Pour qu'il puisse venir te choquer Pour qu'il puisse venir t'enlever de la présence de Dieu Mais lorsque cette personne arrive avec brutalité Lorsque cette personne arrive avec précision toi qui es une personne humble, tu vas laisser cette personne, personne partir. tu le laisses insister, cela ne changera rien dans ta vie, lorsque la personne va te te finir, dire, tu lui diras, dans, dans ce tout ce que tu as dit, dit, que Dieu te bénisse, Frère. Frère sœurs, sois sûr que là où la personne va partir, le choc que tu vas avoir sera plus grand, sera plus grand que toi à qui euh, il a insulté, lui-même dans son moral, il, il ne va pas te, te demander de cela. Il ne va pas il dormir. Va il va souffrir. Parce qu'il va voir que le niveau dans lequel il t'a insulté, cela devait te piquer Pour que lui puisse être content Cela devait te détruire Pour qu'il puisse être content Mais il voit Dans tout ce qu'il a dit Tu as rigolé Et tu lui as dit que Dieu te bénisse Là où il va partir avec le pauvre diable Ils vont pleurer Amen Yo toi, toi tu leur as fait pleurer. Avec toute humilité. Amen. Tu as maîtrisé la situation. Tu as gagné le terrain. La douceur. La douceur. Frère. Frère. Sœur. Cela est très important. C'est une chose qui est très importante. On doit être doux. Alléluia. Amen. Ceux qui osent un esprit à douceur. Si tu as l'esprit de douceur, Soyez sûr. tu dois être sûr. tu regardes la personne tu lui diras est-ce que tout ce que tu as dit ça vient vraiment de toi moi je, moi, je ne pense pas que ça vient de toi Yo, toi tu ne peux pas partir de cette façon Amen toi tu es mon frère moi je suis, ton, je suis ta soeur dans tout ce que tu as dit Ce n'est pas cela Ce n'est pas cela Qui va faire qu'on va se, se, se séparer Yo. Toi tu es ma femme. Je t'ai déjà épousé. Il n'y a nulle part où tu peux aller. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Toi, tu es mon homme. Dans tout ce que tu as dit, je, cela n'engage que toi. Moi, je ne suis pas dedans. Amen. Tu dis des paroles qui sont très lourdes, mais la personne t'écoute avec tranquillité. Il finit, il commence à danser même. Frère, tu as... Tu as, tu as, tu as tu as cessé le feu. Je te dis que tu as cessé le feu. Cette personne. Cette personne. Partout, il va aller. Ah non. Il va dire, il y a des personnes. Mais la personne avec qui je suis. La personne avec qui je suis. Non. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi Pourquoi parce que tu es une personne qui est douce. Quand la personne commence à s'énerver, quand la personne arrive à un niveau, toi, tu es tellement douce. Tu es là, tu rigoles. Frère cela enseigne cette personne. Tu ah vas gagner. Il va comprendre que cette personne il est, est comment Parce que c'est moi qui est en train de m'énerver. Lui, il est toujours en tout. Tout cela pour garder l'unité. Patience. La patience. patience. La patience. patience. La patience. L'apôtre Paul dit. Paul dit, Paul dit dans le Moi le prisonnier dit, dans le Seigneur. Je vous demande pour l'unité dans les villes. Humilité. Vous devez être des personnes d'humilité, des Pas personnes humbles, douceur. des personnes douces, des personnes qui ont la patience, vous, les vous les devez autres. vous supporter les uns et les et autres, je voudrais dire la patience, frère, frère. Patience. la patience, c'est un fruit qui est très important. C'est pour cela les enfants de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. La patience. C'est une arme qui est très efficace. Tu peux battre à ton adversaire. Tu peux abattre à ton adversaire. Si tu as cet esprit de patience. La patience est très important. Vous voyez, il y a un animal qu'on appelle tortue, la tortue et la tortue. Alléluia. Amen. Il va tout doucement. Voyez-vous, les lézards, vous allez arriver, vous allez partir très vite. Lui, il n'est pas pressé. Il va tout doucement, patience. Il sait que là où il va, il va arriver. Et cet animal, il ne se fatigue jamais de sa maison. Alléluia. Amen. Les autres, ils vont laisser leur trou Ils, ils leur laissent leur maison. Mais lui, depuis que Dieu l'a créé, avec sa maison, dans, sur, le, sur son dos, partout go. il va, avec son, sa charge. Oui. Frères Frère et sœurs, c'est un esprit oui. de la patience. Alléluia. Amen. Vous voyez la charge que tu as pris Yalibala de mariage, tu dois le porter avec beaucoup de patience. C'est pour cela que ton mariage tu réussira. En tu vois l'église de Dieu pour que nous puissions réussir. Tu dois avec on va transporter cela avec beaucoup de patience pour que nous puissions réussir. Dans tous les animaux que Dieu a créés, celui qui dure Un longtemps, siècle. il fait des siècles, c'est la tortue. C'est la tortue. Mmh, la tortue. Lyon, il est fort. Il fait 40 ans sur la terre, si je n'oublie pas. Alléluia. Amen. 40 ans de vie. Et il s'arrête. Léopard. Léopard. Il fait 32 ans. 32 ans. 32 ans. Et sa vie s'arrête là. Ce sont des animaux qui sont forts. Prends l'aigle. Normalement. Oh, Dieu lui a donné 70 ans. Mais. Mais. Dans l'âge de 40 ans Il commence à vieillir Il se fatigue Il va arriver une chose Soit il sera mort Soit il va faire des actes de sacrifice qui seront difficiles Pour qu'il puisse se renouveler Pour qu'il puisse vivre encore 30 ans Pour que cela puisse totaliser les 70 ans Maintenant, l'aigle, quand ils arrivent à 40 ans, à 40 ans à ses, ses, ses ongles commencent à se fatiguer. Ils sont bêtes, commencent à se fatiguer. Ses ailes mmh, aussi commencent à se fatiguer Ses yeux commencent à se fatiguer également Il ne va plus voir donc, de loin Donc ce qui fait la force de l'aigle, Ce sont les, ces trois choses Parce que vous me suivez J'y vais, je vais finir Vous me suivez Ce sont des stratégies Que je vous donne Pour que vous puissiez comprendre Que l'intelligence L'intelligence de, de vivre sur cette planète Terre tu peux trouver la cela nature, dans la nature. La il nature nous, nous enseigne. Oh, C'est lui qui a fait l'avion. Il a pris l'intelligence la, oh, dans l'avion. C'est qui a fait voiture, Il a pris cette intelligence o, dans la nature. C'est qui a, a ont fait, fait l'appareil téléphonique. téléphonique. Il, la il a, a pris cette intelligence natures. dans la nature. Donc la, la nature, nature nous, nature nous en enseigne. nous donne l'intelligence afin que de développer cette intelligence que Dieu nous a donné. Alors lorsqu'il arrive à 40 ans l'aide. s'il utilise n'utilise pas toutes ces choses il va mourir à 40 ans Mais plus. s'il veut vivre encore plus longtemps qu'il arrive à 70 ans qu'est-ce qu'il va faire c'est une étape qui est très difficile mais il doit supporter sa force cela se trouve dans ses, dans ses ailes cela fait qu'il va aller plus loin ses ailes sont fatiguées à 40 ans il ne peut plus voler ses yeux, cela lui permet de voir de loin mais à l'âge de ans, les yeux se fatiguent, il n'arrive plus à voir de loin son bête, cela c'est sa force son âme qui permet de détruire ses ennemis, mais cela se fatigue. Il n'a plus cette force là de détruire ses ennemis. Maintenant, ses ongles, c'est cela, c'est avec cela qu'il attrape ses ennemis. Pendant qu'il qu vieillit, à 40 ans, il, il n'arrivera plus à attraper ses ennemis. Maintenant, écoute l'exercice que Dieu a donné. C'est très difficile. Mais il doit arriver il faut à faire cela pour qu'il puisse vivre encore les 30 ans qu'il est reste. Est-ce que vous me suivez Maintenant, l'aigle, va faire Et quoi Il va chercher une montagne très haute cette montagne cette montagne doit avoir des pierres très dures, des cailloux il sait qu'à la montagne premier le premier adversaire le premier ennemi le la, premier premier la première c'est le serpent il faut s'assurer il doit s'assurer que dans ce lieu là il n'y aura pas de serpent mon ennemi ne peut, ennemi pas, ennemi peut ennemi. pas arriver à cet endroit écoute-moi il va chercher un endroit pour se cacher parmi ses cailloux il arrive il rentre quand il va rentrer là il va se protéger maintenant écoute un secret Et ça, très cela est très important quand il sait que je me prépare pour aller à cette retraite sa nourriture il va chercher des miels il va chercher des feuilles qui sont assez spéciales parce qu'il sait qu'il va durer longtemps qu'il ne va pas manger parce que vous me suivez le... le L Aigle. L'aigle. Que Dieu a fait. Lorsqu'il s'en va. A déjà bien préparé. Il est déjà bien préparé. Il sait que tout ce qu'il a dans son corps va faire en sorte que le, tout le temps qu'il va rester à vivre. Qu'il puisse continuer à vivre. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, il faut à ça au moins semaines à 5 semaines. Il doit faire entre 4 ou 5 semaines. 4 semaines, Le 4 semaines. là. C'est uniquement. Pendant ce temps, il doit réussir à enlever ses ongles. Il doit, il doit réussir à enlever ses, ses ailes. Il doit, réussir, il doit réussir à enlever son bec. Pendant ces 4 semaines, s'il n'y arrive pas, il va mourir là. Est-ce que vous me suivez? Alors, pendant ce temps, il va tout faire, il va commencer à enlever ses ailes. Il reste seulement comme ça, à nu. Il commence cette procédure de taper son bec dans ses cailloux matin, midi, soir, il tape pour faire l'effort d'enlever ce bec. Quand il finit, maintenant, il doit passer à l'étape d'enlever ses Pendant les quatre semaines, le processus qu'il doit faire, c'est ça. Cela est difficile pour l'aigle. Quand il finit, toutes ces choses sont parties. Il doit rester là, isolé, jusqu'à ce que cela va commencer à, à, à pousser à nouveau cela prend du temps pendant que tout cela va repousser c'est pour cela la Bible dit Dieu renouvelle la force de ses enfants comme les aigles Amen. et lorsque tout cela va pousser, il va redevenir jeune avec toute la force et l'énergie est-ce que, est que vous me suivez ça, très Cela est très important. Tu dois savoir que si tu veux vivre, si tu veux être béni, il y a des sacrifices. Tu dois faire ce sacrifice. La Bible nous demande de faire des sacrifices afin que nous soyons bénis. Est -ce que moi je vais te dire ce qui est très important, tu dois être un, un bonjour. Si le pasteur me donnera encore le micro, je continuerai en vous disant, Qu'est-ce euh, qu qu'il a, l'aigle? Alléluia. C'est très Cela est ça très important. Cela est très important. important. important. important. important. L'église de Dieu. L'église de, de, de Dieu. Je vous en prie. Fait, faisons un effort. Faisons un effort. D'apporter l'humilité. D'avoir la douceur. La patience. De nous supporter les uns et les autres. Enfin que nous puissions avoir cette unité. Si nous sommes unis, si nous sommes unis, c'est de cette manière-là que nous allons bénir l'Église de Dieu, frères et sœurs. Je voulais finir par ceci. Je voulais finir par ceci. Vous voyez la manière dont nous vivons. Il y a une personne qui parle seulement. Il y a des personnes qui ne parlent pas. L'autre fois. L'autre fois. J'étais en train de discuter. Jésuite. Avec les jésuites. Père jésuite. Donc, D'accord. Donc les, euh, les prêtres de jésuite. Presque Bango, ce sont eux qui, euh, qui détiennent les universités du monde, monde, du monde. Bah, presque tous les présidents de ce monde ils ont presque tous été formés par les jésuites alléluia amen alléluia alors amen. alors ce ne sont pas des prêtres qui portent les longues robes ils sont normaux, mais leur force, cela se trouve dans le service de renseignement. C'est eux qui sont puissants dans les niveaux de renseignement de monde. Donc le monde ne peut pas leur échapper. Les politiciens ne peuvent pas leur échapper. Ils sont sous contrôle de ces gens parce que ce sont eux qui leur ont formé. Ils sont passés dans les universités qui leur appartiennent. Alors un jour, j'étais en réunion avec euh, ces personnes. Par le téléphone? Ce sont des Espagnols. Alors, ceux qui la sont en Afrique. Alors, lorsqu'ils arrivent dans, dans des situations qui sont un peu compliquées, qui viennent de l'Afrique, ils m'appellent. Un jour, je discutais avec eux. Ils me, ils me diront euh, quelque chose. Ils ont cité les noms de quelques présidents en Afrique. Ils diront, vous voyez, ce président, il est doux. Il est très patient. Il ne parle pas. Vous n'allez pas l'attendre, l'entendre. Mais les autres, ils crient il crie énormément. Alléluia. Amen. Lorsqu'il me disait ceci je leur ai demandé mais pourquoi vous me demandez toutes ces choses vous voulez savoir quoi au juste ils nous disent peut-être que vous, tu vas réussir à nous expliquer le caractère de ces deux personnes ils ont souligné le président Kabila l'ex-président Kabila et ils ont, le président ils ont souligné le président Tisekedi ils disent Kabila ne parle pas je leur dis. Vous dites qu'il est doux, oui. Il est patient, oui. Selon ce que vous, vous voyez de lui. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Si vous voyez un serpent marcher, ne dis pas que le serpent n'a pas de pied. Le serpent, il a des pieds. Si tu veux voir les jambes de, de, de, de, de serpent, touche le serpent. Ah, Mets le serpent dans le feu Est-ce que vous savez cette chose Toutes les personnes pensent que le serpent n'a pas de jambes C'est une réalité La vérité Le serpent a les jambes Si tu veux voir ces jambes Mets-les sur le feu Lorsqu'il va commencer à se brûler Vous allez voir ces jambes sortir Est-ce que vous me suivez Avant il avait, il avait ses jambes Lorsque Dieu lui a donné ce sort il lui dira que tu vas ramper non, sur la, sur la terre et ses pieds se sont rentrés. Hum mais si tu mets le serpent sur le feu, si tu vas voir sexually, ses jambes. Je dis à ces gens, ce n'est pas ce que vous, vous pensez. Mais, si vous voyez la femme de Kabila parle, de Kabila, de Kabila tu dois savoir que c'est Kabila qui parle. Si vous voyez le cardinal parler, tu dois savoir que c'est Kabila qui a parlé. A chaque fois, ces deux personnes vont parler. C'est le langage de cette personne qui est invisible Est-ce que vous me suivez il a ses, ce canon que je ne peux pas vous expliquer. Avec des moyens dont il parle. Il ne parle pas directement. Il parle par plusieurs chemins. Mais si tu as une personne qui a l'œil de l'œil, tu vas comprendre que cette personne parle. Ce n'est pas elle. Peut-être qu'elle, elle, elle, elle, elle, elle parle avec des gestes. C'est pour cela que je viens de dire à l'église c'est qui est très important. Ce qui est très important. Tu peux venir devant moi. Tu me dis bonjour. Mais ce jour-là, si je te vois. Que tu me dis bonjour sans pour autant nous regarder. Non, me regarder. Moi, je dirais que c'est un langage. Peut-être qu'il y a une chose qui n'est pas bien entre toi et moi. C'est pour cela que tu m'as dit bonjour sans pour autant me regarder. Est-ce que vous me suivez? La manière dont nous vivons, c'est un, un, un, un, un moyen dont nous pouvons communiquer, communiquer avec une personne. Tu me vois. Tu me vois, tu me vois. Tu me vois. Montre-moi cet amour-là. Que nous sommes une seule Cher. Pour que nous puissions garder cette unité en Christ Est-ce que vous me suivez Si tu me vois avec une chose Viens avec douceur Viens avec amour Cherchez la paix Aide-moi Aide-moi je, je vais être aidé Le pasteur Guylain le fait avec moi Pasteur est-ce que je mens Pasteur Guilin. Pasteur pasteur Il m'appelle il m'emmène là-bas, dans ce petit local, il me demande quelque chose, on parle, il comprend, on arrange et on continue à marcher. Pourquoi Pour chercher l'unité C'est pour cela dans sa manière Dans sa manière Sa manière de gérer mon problème La manière dont il va gérer la situation C'est pour cela que je me dis Je vais m'attacher à lui Parce que c'est une bénédiction pour moi Nous nous levons à l'église des Dieu. J'aimerais que nous puissions Nous tenir la main nous tous que nous puissions nous tenir la main. J'aimerais que nous puissions nous tenir la main, nous tous. Je ne veux pas de vide qui ait une chaîne, que nous puissions nous tenir la main.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 C'est un, un geste que nous pouvons voir cela comme très simple Mais cela est très important devant Dieu Je veux savoir dans notre vie Nous traversons des moments très difficiles Nous rencontrons des situations qu'on n'avait même pas prévues dans l'église, c'est une famille. Si nous sommes soudés, si nous sommes soudés, nous vivrons la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu. Nous vivrons les bienfaits de Dieu. Sœur, pardon, est-ce que tu peux te rapprocher Pasteur bougez, pardon. Pasteur, tu va prier pour nous tous. Dans tout ce que nous avons entendu dans ce lieu, dans nos familles, comme les pères des familles, comme les mamans dans des foyers. Attends que des frères et sœurs dans l'église. Nous devons changer, cherchons euh, l'unité, mmh. que nous devons chercher l'unité. Toi et ta femme, vous devez être unis. Toi et ton homme, vous devez être unis. Qui est qu'une seule qu'une chose qui peut vous séparer. Dans l'église, que nous puissions être unis. Que le vent de l'extérieur, que cela qui pleuve, qui neige, que cela ne puisse pas nous bouger dans l'église. Notre soeur, il va nous emmener dans l'adoration. Après, pasteur Guilin, il priera. Il va nous laisser dans les mains de l'éternel. Na nayoes na Aba, papa molimo mo limo nanga ezoga nga koluka yose koluka yose nga nayo kosi kato Lanayo nanako, na ko imbateo gungumba nilayo aba aba aba papa aba. Béni soit-il, grand roi, éternel Dieu des armées, mm. toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui ne pas. Alléluia. Seigneur, nous avons eu plusieurs semaines, Seigneur, en parlant de l'amour ou gagné par amour. Mm. Et nous avons eu, Seigneur, des gloires, trois semaines en écoutant ces unités. Dieu est saint, Dieu est glorifié. La Bible dit, Seigneur, des gloires, mm. lorsque ta parole sort, oh, c'est comme la pluie lorsqu'il tombe. Seigneur des gloires, tout le monde doit être mouillé. Amen. Seigneur des gloires, la terre doit être mouillée pour pouvoir donner encore plus de bruit. Amen. Seigneur, j'ai pris par les noms puissants de Jésus Amen. que ces paroles Amen. puissent affecter la vie de cette Église, Amen. puissent affecter la vie de chaque membre de cette Église, Amen. puissent impacter Seigneur des gloires, nos vies, Amen. nos maisons, nos familles, nos couples, nos enfants au nom puissant de Jésus. Dieu est Saint, Dieu est glorieux, nous voulons voir des fruits de l'amour. Nous voulons voir des fruits de l'unité. Jésus toi-même tu as dit, c'est par là que le monde reconnaîtra que nous sommes tes enfants. Amen. Père et Saint, la Bible dit, efforcez-vous à supporter les uns et les autres. Seigneur, que mon frère puisse être capable à supporter le caractère de son frère, que le frère puisse être capable à supporter le caractère de sa soeur, afin que nous puissions marcher ensemble jusqu'à ce que toi, Jésus, tu reviendras. Seigneur, nous pouvons être forts que lorsque nous sommes unis. Nous pouvons faire de grandes choses que lorsque nous sommes unis. La Bible dit, nous sommes un seul esprit, un seul corps, et une seule pensée que nous regardions Seigneur des gloires, dans la même direction, que nous marchions Seigneur des gloires, dans la même direction et que nous soyons un dans cette église. Père éternel, j'ai détruit tout esprit, Seigneur des gloires et de la séparation. Seigneur, tu avais tout compris Tour de Babel sans monter. Tu n'avais rien à faire si ce n'était pas Seigneur de gloire de mettre la confusion entre eux. Père éternel, les auteurs de la confusion dans cette église, Seigneur de gloire, qu'ils soient séchés au nom de Jésus. Seigneur de gloire, l'auteur des confusion de cette église, qu'ils soient confondis au nom de Jésus. Nous voulons regarder la croix, la croix qui nous ressemble, la croix qui nous rassemble, la croix qui nous, croix qui nous rend une seule personne dans le corps de Jésus. Dieu Saint, laisse que ce message... Puisse impacter nos vies. Laisse que ce message puisse impacter chacun de nous. Que nous prenions conscience que nous pouvons réciter lorsque nous sommes inés, Que nous pouvons réciter lorsque Seigneur, le preuve d'amour est et parmi nous. Que nous soyons humbles et doux. Seigneur, si pourtant les saints et les autres. Dieu Saint, Dieu glorieux, bénis ton serviteur. Lui qui était un canal, Seigneur des gloires, de parler de ces thèmes merveilleux, afin que, Seigneur des gloires, le Saint-Esprit puisse attirer la conscience de chacun de nous et que nous puissions, Seigneur des gloires, régénérer, prendre, Seigneur, la direction que toi tu veux pour nous. Amen. Bénis ton serviteur, bénis sa vie et bénis sa famille. Amen. Par les nom puissants de Jésus, nous avons ainsi pris par la voix et nous disons Amen. Ah, de l'offrande